24 heures comme Fabio Vimmer. J'ai un verre de terre. Aïe aïe aïe. Ça va Je viens de recevoir un petit DM de Fabio sur Instagram qui me dit que peut-être on pourra rouler ensemble. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer cette vidéo où je vais passer bah, 24 heures un peu comme lui pourrait le faire, donc des entraînements avec notamment des grosses figures dans le but de faire une belle vidéo plus tard. Depuis, il ne m'a pas répondu donc je compte sur vous la communauté pour identifier un maximum dans les commentaires Fabio Wimmer, que ce soit sur Youtube, sur Instagram, TikTok et tout. Comme ça, il y aura peut-être une vidéo. Voilà je compte sur vous les gars. Faire que aussi Fabio il verra cette vidéo. Donc on part sur le terrain de trial où je vais construire quelques modules pour envoyer des gros tri. Notamment le front flip qu'il a fait dans sa dernière vidéo ça partait en front flip Là Celle là elle me plaît de figure Le front flip Après il fait d'autres trucs genre rouler sur des ponts comme ça Bon moi j'ai retrouvé sur mon Instagram Je l'avais déjà fait en fait ce pont là C'est exactement le même Content de pouvoir l'inspirer Mais aujourd'hui c'est lui qui va m'inspirer Donc ça fait plaisir Ce pont là il était quand même dingue hein. Il est très très haut C'était cool Franchement il a géré Mais moi le passage qui va m'inspirer le plus aujourd'hui C'est ce front flip là planche front flip et là c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Bon, je vous cache pas que le retour sur YouTube est assez compliqué. L'algorithme YouTube quand tu fais plus trop de vidéos là ça faisait presque 6 mois 1 an que je faisais plus trop de vidéos donc euh, c'est assez compliqué de faire beaucoup de vues, de likes et tout. Donc si vous voulez que je revienne un peu plus fort, pense bien sûr à liker et à partager cette vidéo, ça m'aidera vraiment. Allez, let's go le terrain de trial, c'est parti. J'ai 3 heures, 3 heures no fake hein, il est 1h33. J'ai toute l'après-midi pour rentrer 3 front flip différents sur 3 modules de plus en plus lourds. Regardez le premier module. Le premier, je vais essayer de le rentrer sur cette plateforme-là. Elle est déjà construite, donc ça, ça va être très bien. Je vais m'en servir. Le seul truc, c'est qu'il y a un petit départ en virage. Ici, rentrer un front flip. Bien sûr, je vais mettre des matelas, toute la protection. Ça va être très cool. Ça, c'est le premier. Regardez bien. Le deuxième, plus dur, ça va être de faire un bunny-up sur cette plateforme et d'enchaîner un front-flip ici. Ça, j'ai encore jamais vu, bunny-up front-flip. Deux techniques en même temps, ça va être très compliqué. Je ne sais pas si ça va passer, mais j'ai plus dur encore. Regardez. Ici, j'avais commencé à le construire. Il a plu depuis 4 jours, donc c'est tout trempé. À 4 heures, il n'y aura plus de soleil, donc il faut vraiment que je me dépêche. Finir ce module et le passer. Je vous explique quand même mon idée. Elle est un peu folle, vous allez voir. Il y a un très grand plan incliné qui fait au moins 4 mètres de long, et ici on est beaucoup plus haut. On a à peu près à 1 ,50 m 50, beaucoup plus haut que les autres plateformes là-bas. J'aimerais faire un stoppie, donc c'est-à-dire freiner sur la roue avant et ensuite enchaîner un front flip. T'as compris Dans mes rêves ça passe, dans la réalité je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris un petit stock de matelas, mon street trial, euh, comme on dit mes couilles, et let's go pour euh, ce training front flip. Souhaitez-moi bonne chance, let's go Faut plus de planches. aller récupérer plus de planches là, on commence à manquer. Une demi-heure de perdu à construire ce module, donc euh, le défi front flip va prendre du temps. Ça avance, ça avance, seulement bon, les planches sont un peu trempées, j'espère que ça pourra le faire quand même pour aujourd'hui. Le soleil il est derrière cet arbre, mais dès qu'il va tourner là, ça va taper sur le sur le bois, ça va pouvoir sécher un petit peu. Il me reste encore un bon mètre à faire ici, puis on fera pas mal, hein. Il est 2h6, allez, Je pense à aller dans une demi-heure, faut que le module soit terminé, et après j'attaque les front flip. Merde, il n'y a plus de batterie. Ah il n'y a plus de batterie sur la tronçonneuse du coup je vais faire les planches et je couperai après heureusement j'ai pas été con, j'ai pris le chargeur Hop. allez, on va les mettre à charger ça voilà, je vais les couper avec la tronçonneuse dès qu'elle sera chargée, je finirai les petits bouts et ça sera terminé. Allez, on va bien balayer. Là, ce que j'ai fait sur la dernière partie, c'est que j'ai vraiment collé les planches. Parce que c'est potentiellement là où je vais faire un stoppie. Donc, quand il y a des trous comme ça, ça peut faire des petits sauts. Et c'est pas agréable. Au moins, ma dernière partie, elle sera vraiment bien lisse. On va ramasser les vis aussi pour éviter de crever. Ça peut être pas mal comme idée. Deux barres. Allez, ça devrait suffire pour les quatre planches qu'il y a ici. J'espère qu'on va pouvoir terminer. Il est 2h39, ça fait une heure. Bon ben bah voilà le module il est terminé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté des petits euh, des petites traverses comme ça ici, là, ici j'ai relié à chaque fois les, les poteaux pour avoir un maximum de rigidité parce que même encore maintenant. Ça bouge encore un petit peu, beaucoup plus stable que tout à l'heure, mais ça, ça bougeait un peu tout à l'heure. On a un truc qui commence à ressembler à quelque chose, je suis vraiment content du module, ça va être dingue. Bon voilà, c'était euh, le petit tuto fabrication, il est quand même 2h56, 3h, donc en gros il me reste une heure, il me reste une heure, une heure et demie pour envoyer. Donc là, faut pas traîner, faut envoyer les bangers direct. Let's go On amène les tapis, je vais faire le premier flip, celui-là. Allez, let's go, premier test Ça c'est chaud parce qu'il faut prendre un virage, être bien dans l'axe et après faire le saut. Ça c'est le truc le plus galère parce que j'ai pas assez de place. Le module clairement je peux pas le bouger, il est trop gros tout seul. Je vais faire 2-3 sauts pour vraiment me caler sur la vitesse et après il faut y aller direct. Ok je pense que je suis calé, je vais y aller. Let's go. Yeah Premier coup, bam, plaisir ça. Allez, faut que j'arrive à me le faire bien propre, comme ça on peut attaquer, il est... Je sais pas si vous voyez, 3h, 3h30. Je me le refais pour me mettre en confiance, bien m'échauffer. passe au deuxième. Je vais me placer une petite caméra 360 juste là. Ça fait stylé en vrai, vue du bas, paf. Deux fois de suite, c'est dans la boîte. Allez, on dit jamais 203. Voilà, ça, ça fait plaisir. Du coup, on est sur un 3 sur 3, Parfait en confiance pour le deuxième module. J'amène tous les tapis. Celui-là, il est resté dehors. Il est trempé. Je n'ai pas envie de tomber dedans. Ah, oh, c'est une limace. Idée, comme je l'ai dit, de pouvoir. Grimper d'abord sur cette plateforme là et ensuite envoyer un front flip. Au niveau de l'inclinaison, on n'est pas trop loin de ce qui était là-bas. Seulement là-bas, c'était vraiment comme ça. Donc là, je vais devoir arriver presque en magnole pour boum, rebondir. J'ai aucune idée pour le coup de ce que ça va donner. J'ai jamais fait un truc comme ça. Autant comme le premier, c'est plus naturel. Autant là, c'est vraiment un truc de trial où il faut faire un bunny-up d'abord et ensuite envoyer. Ça serait une belle exclu. Je pense que pas beaucoup de monde sont capables de le faire. Je serais vraiment très content de, de pouvoir le passer. Et là, si on regarde le soleil, il est juste là donc ça veut dire que clairement c'est peut-être le dernier défi au soleil pour le troisième ça risque d'être chaud pour aujourd'hui on va voir bon allez let's go on se motive je vous ai pas dit mais sous la veste j'ai une mine dorsale et un plastron, au cas où je tombe sur le dos casque, les gants, ici j'ai genouillère protège tibia quand j'arrive là le problème c'est que je vois vraiment pas où sont les tapis donc ma petite technique c'est que je prends des petites branches comme ça et je vais me les caler genre là je sais que euh, c'est l'alignement du tapis et là comme ça j'arrive je sais qu'il faut passer bien au milieu tu vois En vrai le bunny up casse vraiment le côté impulsion du front flip Et j'ai l'impression qu'il va envoyer vraiment loin mais pas très haut comme l'ancien Allez là C'est quoi cette horreur Il y a tellement d'eau sur le terrain que j'ai un verre de terre qui s'est collé sur mon cadre quoi J'ai un verre de terre Tu veux des sensations quoi Vas-y dégage Ah ça me dégoûte Bon il fait flipper hein Je vous avoue qu'il fait flipper quand même Ça arrive très vite le bunny up et, et ce truc là, et mes tapis sont pas gros hein, quand il réfléchit à la fin. Donc là, c'est mental. Attends, parce qu'il y a un truc qui me fait peur, je vais le revisser. C'est là. Le truc. Pas ouf pour envoyer le feeling. Je remets deux vis, c'est comme ça que je pourrais envoyer tranquille. Hop. Bon, plus d'excuses. Vous le vrai tapis de gym là. Et avec ça, ça passe pas. Yes, je me suis pris le vélo dans le gros tapis Mais celui-là il passait normalement Super intéressant mais très dur, je pensais pas que c'était aussi dur Il est 4h37, commence à être chaud là, allez Ça passe avec le tapis pour la deuxième fois Ma, ma, ma on validera celui là Je sais pas si vous remarquez à peu près la longueur que ça fait Du tremplin jusqu'au tapis je pense que ça fait au moins 5 mètres de saut Un truc de fou Et je suis vraiment content d'avoir récupéré ce gros tapis Parce que les fois où je l'ai raté ça aurait pu faire très très très très mal Du coup je valide ces quelques essais où j'ai réussi à rester sur le vélo sur le gros tapis Et on va passer sur le troisième front flip Il y a plus de soleil il y a plus rien je vous avais dit On va valider celui avec le gros tapis pour pouvoir aller sur le dernier que je viens d'installer J'ai remis le gros tapis J'ai jamais essayé je sais pas ce que ça va donner Je pense que ça va être très chaud Allez let's go Bon bah voilà, c'est une fin de vidéo, échec pour ce troisième module, pas grave, on reviendra, Je pense à t'abonner, à liker, à la prochaine.